Toi, ouais, regarde autour de toi Il fait si beau, j'ai même trop chaud Même si la pluie tombe derrière le carreau Chaque jour, cette envie de progresser Ça me donne la gnaque Je voque sur différents styles En y laissant ma patte Chaque, Chaque jour que tu c'est direct le studio Nous sommes quelques lions sans vouloir faire ce qu'il faut On se donne la peine Très loin de la haine On partage son et Nos bases qui nous élève Regarde autour de toi Et laisse-toi emporter par la vague oh, oh, oh. Regarde autour de toi Ouais Que les gens réclament, arriver, allumer, animer toute la salle, les gouttes. Celle qui parle à ton âme hey. Que chacun d'entre nous bébé sa flamme Je suis un chercheur de code vibes J'ai ça dans mes entrailles J'analyse mon monde et ça dans les moindres les détails. détails Je le découpe et je le taille Je me prends pour un samouraï J'y laisse seulement le positif ou que j'aille Chercheur de code vibes Comme un chercheur d'or En quête de la bonne combinaison Pour mettre tout, tout le monde d'accord Trouver la bonne mélodie La bonne fréquence sonore, sonore. Quand on fait du son c'est la vie qu'on colore. Good vibe, c'est ce que les gens réclament. Arriver, allumer, animer toute, toute la salle. On veut des good vibes, celle qui parle hey. à ton âme. Que chacun d'entre ah, nous pêche ah, sa bébé ah, sa flamme. C'est les good vibes, c'est ce que, que les gens réclament. réclament. Arriver, allumer, allumer, animer toute la salle. Les good Salut, chat. Salut, chat. voit qu'on est salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. en Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. a Salut. Salut. leurs et, et voilà, on est encore en direct du Festival Aura, donc sur la Web TV Cap Nord-Est. Et j'ai le plaisir, avec une belle entrée en matière a priori, euh, vraiment sympathique, euh, d'accueillir les Drop In Sound. Je me trompe pas C'est exactement ça. Je vous laisse vous présenter, nous expliquer en gros ce que vous faites. On a plus ou moins compris quand même de base avec l'intro. Ouais, c'est ça. À la base, en fait, on est le Drop In Sound. Et avec nous, on a d'autres artistes qui ne sont pas partie intégrante du Drop It, mais qui nous accompagnent et c'est les copains du Drop It. Je préfère mettre l'interlude tout de suite. <rire> Comme famille, ça, on ne fera famille. pas la comparaison, tu vois. Yeah, yeah. Mais du coup, ou l'amalgame. Donc du coup, ouais, aujourd'hui, il y a Tony, euh, le Selecta Tony. Et à moi, Sister Wise. Et ensuite... Donc Solidja, donc, euh, artiste reggae aussi. Et Murati. Yes, I. <rire> ça, tu vas présent chanteur aussi. Yes. Ok super. Donc euh, et vous venez d'où On est tous de l'agglomération Ouanès, si je me trompe pas les gars. Ouais, c'est ça c'est ça. Ouais. Enfin toi euh, c'est plutôt euh, un peu plus bas, c'est vrai on va pas, pas se mentir. A, ouais. Grand Bref, a, 27 76 quoi. 27, ouais c'est bon. Il, il préfère le 27. Tu préfères le 27 Tony T'es je suis, je suis né dans le 27 d'accord. Ouais. On, on va dire Normandie quoi comme non, ça. Bah 20, oui. Voilà. <rire> Allez. Ouais. <rire> c'est autre chose, être louvérien, c'est autre chose que d'être normand. Est ça, ok, on est d'accord. Euh, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble euh, ou que vous jouez euh, même personnellement euh... Alors moi, en partie toute musicale confondue, je crois que je suis dans ma 25e année, si je dis pas de bêtises. Avec le Drop It Sound, ça fait 10 ans. Okay. On arrive dans notre 13e, 11e année, pardon. Et avec... Euh... 7, ans. 7 ans pour moi. 7 ans Ouais, D'accord. pour Tony. Et moi je dirais que ça fait peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, qu'on qu qu bosse ensemble quoi. Ouais, ouais. Voilà. ouais 4-5 ans, ouais, je dirais. Et pareil <rire> <rire> Pareil, <Ouais>, pareil. <rire> C'est C'est ça. Donc vous êtes rencontrés comment, du coup Bouche à oreille, petite soirée. Euh, ouais. Un pote qui me dit, ouais, bah viens écouter, on écoute, bah viens, prends le Mikey, essaye, et voilà, c'est parti. Hein. Bonne vibes. Oui. Non, et oui. on fait pas que partager la musique, tu vois. On essaye ah bon plus. Bah non, on se voit en dehors, on essaye de partager autre chose que le son, tu vois. Ouais, du coup, vous êtes voilà, rencontrés pour le son, et du coup, après, de potes derrière, c'est devenu. On est des vraiment potes. une bande de potes. Ouais, ouais c'est ça. Voilà, cest rencontre par passion, et après, on s'en fait, en fait des amis. Ça arrive souvent, hein, a priori, hein. complètement. Oui, c'est mieux, complètement. Vous faites beaucoup de, de dates, alors que ce soit des festivals, euh, je sais pas, des bars, des concerts réels. Bah, C'est vrai que cet été, tu... ça a bien repris, parce qu'avec le Covid, tu vois, on a eu tous un ralentissement de ce côté-là. Mais cette année, tout l'été, on a bien tourné, on était contents, on a fait des big festoches. Euh... Le dernier en date, c'était Sunny On a grave kiffé, un accueil chaleureux, une organisation au top, des bénévoles qui déchirent. Et c'était trop bien. Donc ouais, non, cet été, on a bien, bien, bien tourné. Et on a hâte de te continuer... Euh... En hiver, tu vois, quand j'aurai récupéré ma voix. <rire> Donc en, en hiver, ça sera des concerts Ouais, non, non, je joue beaucoup plus sur la. Pour le micro, par, par contre. contre. On, joue, on, fait, on fait du concert, mais on fonctionne beaucoup aussi en mode sound system, tu vois, on a une sono. Euh, moi, pour ma part, je préfère plus trimballer ma sono et jouer sur ma sono que d'aller sur une scène faire du concert, même si j'aime bien. Mais de base, je suis plus un soundman qu'une qu personne qui joue sur une scène. Quoi. Ouais, ok. Mais ouais. c'est cool, c'est cool, on développe ouais. le truc et on bouge avec les copains, on, on se tape des bonnes tranches de rigolade dans la galère, et comme ça. quand tout va bien. Et, <rire> et au final, sur le coup, on est un peu énervé, mais quelques temps après, on en rigole, tu vois. Et... Des anecdotes, tu sais de je parle Oui, oui. Pas, oui, hein, oui non, mais j'ai compris. Ah, j'ai vu, oui, oui. Que, ouais, c'est une private joke, sont s'est rencontrés hier soir, enfin, entre guillemets. On va pas leur dire qu'on a dormi ensemble. Voilà, presque. Un, voilà, un max. Voilà, on a, on a récupéré euh, Tony, euh, qui n'avait pas de jeu de chambre. Voilà, en gros, pour la petite histoire. Et c'était bien cool. Très bonne rencontre pour ma part. Et vous les gars, du coup, vous êtes un peu en dehors du Drop It. Euh, euh... Ouais bah c'est ça. Alors euh, en gros, euh, le Drop It ça reste la famille quand même. Tu ouais, vois, ouais. Mais euh, c'est, euh, disons qu'on a chacun un petit peu notre carrière euh, à côté. Puis il n'y a pas que nous, hein. disons que là il y en a d'autres aussi qui n'ont pas forcément pu être là euh, aujourd'hui. Et euh, voilà, on est là pour dire, on était 14 ce week-end. voilà 14 artistes et chanteurs ouais. Et du coup ouais, on a vu dans la zone chill, chill out, chill out euh, vous aviez posé le son, la grosse, grosse, le gros mur d'enceinte là, ouais, c'était énorme. Et il y avait une, des podiums et on faisait passer les copains. C'est ça. ça le, ça, le, le ouais. Et donc c'est l'esprit euh, de vos trucs d'habitude quoi, de son système. C'est ça, okay. l'esprit son de système et l'esprit du droit pute parce que nous à chaque fois que de toute qu'on sort la sono, on a envie de partager et de kiffer le son avec les copains, donc forcément, on appelle tout le monde et on leur dit « amène toi il y a un micro qui va traîner, là, si t'es chaud. » Si t'es chaud, tu viens chanter, quoi. C'est exactement ça. Et toi, à chaque fois, t'es chaud Quand je suis dispo, ouais, toujours. Quand la famille appelle on est là. C'est vrai. Alors, c'est un full job de chanter Non, franchement, on aimerait. On aimerait, moi, j'aimerais... Ce serait mon kiff d'en vivre, tu vois. Mais non, on est encore au statut local. Ouais. Alors, on a bien tourné, on a réussi à descendre... Euh... On sort d'en haut, on va dire. Voilà. On ouais, a, on, on arrive sortait d'en haut. À... S... Depuis 3 ans, Ça fait 2-3 ans qu'on commence à bouger en haut. Ouais. Dans le micro, ouais. c'est mieux. Ouais, ouais excusez-moi pour le micro. Je suis pas habitué moi, aux interviews. D'habitude, <rire> on m'appelle Bernardo dans le jargon parce que je ne parle pas. Ouais. <rire> <rire> si si, pourtant tu parles. Hein. Ouais ouais ouais, mais en off. Tu ouais, vois, en les off, gens off, connaissent pas off, en off. Ouais, ouais, ouais. un peu le grand, est un peu con, tu vois. Pas priori, non. Un peu, tu vois. Euh, ah il oh, y a pas eu besoin de gratter trop, mais ouais, c'était cool. Tout dépend les conditions de la ouais, rencontre. On est, est d'accord. Exactement. <rire> Et donc, euh, alors quel, quel conseil Nous on fait une, une web TV, euh, donc il y a des jeunes qui nous regardent, on le fait avec des jeunes, bon bah ben, là ils sont partis euh, voir le concert. Mais euh, quel conseil pourrait donner à un jeune qui veut faire de la musique Alors que ce soit en, en amateur semi-pro un peu comme vous ou euh, même en amateur euh, simple, etc. C'est quoi l'état d'esprit C'est quoi votre parcours à vous en fait Bah moi j'étais au collège. Donc moi j'ai commencé à aller en studio, j'étais en 5ème, donc j'avais 12 ans. Euh, ce que je peux dire aux, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est il faut croire en ses rêves. Ouais. Faut pas s'arrêter à ce que la personne, elle va te dire « ouais, tu chantes mal » ou « c'est pas le truc du moment » ou « c'est pas à la mode » ou quoi. Fais ce que t'as envie de faire tant que tu le fais avec le cœur. Il y aura toujours quelqu'un de l'autre côté qui va le ressentir et qui va sentir l'émotion. Le plus important, c'est juste ça. Faut que ça sorte de tes tripes, en fait. Okay. Faut vraiment que ça sorte de toi et que tu crois en toi. Et je pense qu'à partir de là, rien que ça, déjà, tu peux faire beaucoup. D'accord. Tu vois. Ok, ouais, vois, vois l'idée. l'idée. Euh, mais c'est marrant parce qu'en fait, on a interviewé d'autres euh, artistes euh, un peu reggae, etc. Donc Grézou, c'est un peu la même réponse qui, euh, qui, qui bah, m'a sorti. C'est la famille aussi Grézou. Euh, ouais. Ça fait pas mal de temps aussi qu'on se capte sur les, sur les scènes. On a un peu le, le même état d'esprit. On s'entend super bien et je sais quoi, ils résonnent un peu pareil quoi. Et je pense que c'est ça en fait, faut, faut croire en soi, maintenant en plus, à l'époque où on vit, il nous il y a 20 ans on n'avait pas tout ça, il n'y avait pas internet, tu n'avais pas la chance de pouvoir partager ton clip comme ça, fallait aller sur Dailymotion, te prendre la tête à, à mettre ton mur en place, les trucs comme ça. Maintenant, tu as tout qui est accessible en l'espace de quelques secondes et quelques ouais. clics, c'est tellement plus facile qu'il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Tu vois ce que je veux dire, si t'as envie de le faire, fais-le. Ouais. Essaye et si tu crois en toi, c'est la meilleure des choses, continue quoi. Parce qu'un jour tu vas y arriver, c'est sûr. Ok. <rire> je vais quelque chose. Non, vas-y. Moi ouais, je, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je dirais juste euh, le conseil c'est de faire la musique pour les bonnes raisons quoi. Ouais. Parce qu'on aime la musique et à partir de là, euh, quand les gens sont réceptifs et qu'ils le soient pas, à un moment ils le seront de toute façon quoi. Si ouais. tu fais ça par passion et déjà ça, c'est déjà beaucoup quoi. Exactement. Mais sinon, ouais, complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, quoi. J'ai rajouté ma petite touche perso, quoi. Ah, mais c'est très bien. Donc, vous n'allez pas en rester là, a priori. Vous avez d'autres dates qui sont prévues prochainement, là, là On va faire une petite pause. Hein petite pause Ouais, on, on, va, on, on a aussi nos vies sur le côté, tu vois. On a aussi nos familles, nos enfants, le taf aussi et tout. Donc, il faut arriver à tout gérer. Donc là, moi, j'ai déclaré au gars que moi, je prenais une petite pause de 15 jours, là. Ah besoin. oui, c'est pas une grosse pause. Oui, petite pause des vacances, les quoi. Les tu sais, les vacances ouais. annuelles, quoi, ouais, comme ouais. tout le monde a. Et que... Donc voilà, petite pause pendant 15 jours, puis après on reprend. De toute façon, il y a des nouveaux morceaux qui sont faits. Déjà, même la semaine dernière, on en a tapé un nouveau, c'était cool. Donc forcément, on travaille sur le côté pour revenir. Et du coup, ces nouveaux morceaux, on les retrouve où C'est quoi vos réseaux comment on, comment on vous chope Comment on vous écoute Alors, bah, moi, j'ai une page YouTube, donc c'est Solidja. Ouais. Euh, là, tu tapes Solija, S-O-L-I-J-A-H Et pareil sur Facebook, Insta, tout ça, tu peux me retrouver là-dessus Et puis euh, Sista Wise aussi alors. Pareil sur les réseaux sociaux, sur Facebook on a notre page Drop It Sound ouais. Et sinon il y a aussi ma page perso Wise officielle Donc c'est W-Y-S -S, apostrophe S ouais. Officielle au féminin <rire> voilà. Ah oui d'accord ouais. Normal, normal, normal. normal. Voilà. Donc c'est là qu'on va pouvoir vous, vous suivre et savoir euh, qu'est-ce qu'ils font quand, voilà les dates, ça. etc. Ouais, ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date prévue, non, mais là, des sorties de morceaux bon. peut-être sur les réseaux. C'est ça, voilà. Exactement. Et ça, ouais. super. Bon, a priori, vous avez passé un bon festival. Enfin, il était... on en a discuté en off. On va, on va le laisser en off parce que... <rire> Voilà, mais j'avais envie de la faire quand même en mais fait. il était beau aussi. Je voulais pas t'énerver. Il <rire> ouais, était beau aussi. C'était un beau J'aurais préféré euh, avoir ma chambre comme prévu. Voilà. Comme ça, ça s'était dit. un petit problème de logement <rire> après. Ouais. Voilà les gars. Voilà. Euh, bah, en tout cas, merci à vous. Big up Web TV quand même les gars. Un yes, big, big up à, à vous. À vous. Hein, big up beaucoup. Max. Bah, big up Juju. Juju. Hein, on se connaît que depuis voilà. hier mais du coup on a le droit. <rire> Juju la lumière, je sais plus un Ouais, Juju euh, la lumière C'est ça la lumière On vous expliquera en off <rire> <rire> ouais, C'est exactement ça En tout cas, big up à vous, merci Et eh ben, Merci à vous, merci d'avoir pris 5 euh, minutes euh, pour venir nous voir Avec ouais. plaisir Et en Avec plus vous avez fait une superbe intro Merci, merci. merci à toi Salut, Salut. Oh, Désolé, j'ai la voix pétée les gars